Salut Jerry Bonjour Tu viens bosser à Isini-Sainte-Mer ah ben Avec plaisir, oui J'ai plein de jobs pour toi Monte donc Donc Nous avons une nouvelle usine qui sort de terre et il nous faut euh, environ 140 personnes. Ouais, C'est pour ça que je suis là aujourd'hui C'est pour ça que tu es, que es <rire> là On compte sur toi Merci Daniel Merci Jerry ouais. Je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Alors, explique-moi ce qu'on fabrique ici. Ici, sur U2, nous fabriquons de la poudre de lait infantile. Nous sommes une centaine de personnes à travailler ici, sur un site ultra moderne. La marinière ici, on la laisse au vestiaire. Ah bon Oui, nous sommes sur un site où l'hygiène et la sécurité sont primordiales. Nous allons franchir euh, des sas avec des bancs de rupture pour protéger euh, le, le produit et l'environnement. Plus nous allons avancer vers le produit, plus on va avoir des règles de sécurité et d'hygiène importantes. Et voilà, Jerry, le dernier sas avant de rencontrer David. Et on se relave les mains. Ouais. On désinfecte les mains. Jerry Je te laisse rejoindre David, qui va t'expliquer son poste. Merci. Bonjour, David. Bonjour Géry, bienvenue à Izini. Bah merci, je suis ravi de découvrir ton job. Mais alors, explique-moi en quoi ça consiste Eh bah bien, écoute, ici, on a une partie finisseur, une, pin une partie tour. Ici, ouais. on enlève de l'humidité qu'on va pulvériser en, en haut de la tour. Donc, on transforme le lait en poudre. Exactement. Ça. Et toi, ton job, c'est de surveiller, de contrôler Bien sûr, ouais, c'est de surveiller la tour et aussi mon finisseur, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu qui nous permettent de ne pas faire des choses à peu près, puisque on sait très bien que dans le lait infantile, c'est la rigueur qui prime avant tout. Ok. Donc, et alors, tes missions quotidiennes en quoi ça Mais consiste écoute, Il y a déjà un contrôle visuel sur les écrans, sur les informatiques, hein, et il y a un contrôle de terrain aussi où il faut se rendre toutes les heures sur sa tour pour, pour voir les paramètres. Faire et des prélèvements Faire des prélèvements aussi, hein, des, des tests de biberons, des tests de béchères, des sédimentations qui sont importantes pour la qualité de notre produit. Okay. La tour ici, elle est impressionnante, non la, la tour fait 30 mètres de haut, wow. sur un diamètre de 15. Donc ça t'arrive de monter dans les tours Ça m'arrive de monter dans les tours, exactement. <rire> Et alors ta formation pour en arriver là aujourd'hui ben, J'ai fait beaucoup de formations laitière au sein d'Isigny parce qu'à Isigny c'est une bonne école de formation. Parce que moi j'y connais rien, tu sais. C'est bon, pas grave. Tout s'apprend. Donc si tu veux devenir conducteur de tour, c'est possible. Euh, c'est Il y a toute la structure à côté pour être formé, pour devenir conducteur de tour ou, ou d'autres métiers au sein de la coopérative. Ok, okay. Et comment s'organise ta journée de travail ma, ma journée s'organise en 3-8, matin, l'après-midi la nuit. Donc, Donc, l'un ou l'autre, c'est ça Oui, l'un ou l'autre, hein, on, fait, on fait les 3 8 dans la semaine. Hein. Okay. C'est un poste en continu et euh, l'usine tombe tous les jours, 24 heures sur 24. Les vaches du... n'attendent pas Les vaches <rire> n'attendent pas, oui. Le lait il est là, il faut le réceptionner, il faut le traiter et il faut le sécher après. Okay. Donc, et voilà. alors, les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi La rigueur, la précision, l'esprit d'équipe. Donc, tout ça bien réuni, euh, on peut faire un bon conducteur. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Déjà, le domaine technique, c'est impressionnant quand on monte dans les étages et aussi euh, de savoir qu'on nourrit plus de 2 millions de bébés par jour. Et chez Isigny en particulier Oui, Isigny parce que c'est, pour moi, c'est la marque Isigny, c'est un terroir. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai appris mon métier à Isigny Isini m'a donné beaucoup de choses. Mon paternel a travaillé ici, a fait sa carrière professionnelle. Mon oncle a fait sa, sa carrière professionnelle ici. Donc je pense que c'est une bonne image. Et une entreprise ouverte sur l'extérieur, bien entendu. Prête à intégrer des nouveaux comme moi Un gars comme Jerry peut venir bosser chez nous tous les jours. <rire> bah écoute, merci. Les deux, évidemment. Les trois par roulement. Fromage et dizini sainte mère Bon, Michael, David, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien ici. Merci, merci à toi, Viri. Bon, moi, j'ai d'autres jobs à découvrir chez Izini. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.